Bonjour, alors du coup, moi je suis euh, professeure des écoles, hein. c'est un métier qui est euh, féminisé à plus de 80%. Euh, souvent les hommes comme les femmes ils pensent qu'ils connaissent bien notre métier, mais en réalité c'est un métier qui est connu que par ses euh, clichés. On aurait peu de travail, on aurait beaucoup de vacances, de toute façon ce n'est pas vraiment un métier hein, puisque c'est naturel de s'occuper d'enfants quand on est une femme. Euh, pourtant euh, notre charge de travail elle est très importante. Hein. Que ce soit le temps en classe, évidemment, devant les élèves, mais aussi la préparation de classe, les corrections, les rencontres avec les parents, les concertations qu'on a en équipe, toujours continuer à être dans, dans se former au jour le jour et sur les nouvelles, les nouvelles pédagogies. Ça, ça c'est un temps qui est très important et qui est en fait un temps qui dépasse le temps qu'on a face aux élèves. En plus de ça, on a des tâches qui augmentent toujours particulièrement avec l'informatique, hein, comme dans beaucoup de métiers, ça rajoute de la paperasserie, de l'administratif, et ça nous prend un temps fou. Euh, il est difficile aussi de se rendre compte de la charge mentale qu'implique notre métier. Il hein. euh, faut tout anticiper. Quand on a 25 à 30 élèves devant nous, il euh, n'y a pas d'imprévu possible. Pourtant, en fait, ça ne marche pas. Euh, on a tout anticipé, mais il arrive toujours quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et ça, c'est euh, une charge mentale énorme euh, qui pèse sur, sur les épaules des enseignantes. Euh, souvent, euh, mes collègues, elles ont l'impression qu'on est euh, bien payé, euh, que euh, ça correspond euh, bien à, à nos métiers. Pourtant, euh, elles oublient qu'on est recruté à un niveau master, euh, qu'on a besoin de qualifications dans l'ensemble des matières pour enseigne en école primaire, et euh, qu'on a des responsabilités importantes, hein, à assurer la sécurité physique et, phys et psychologique des, donnes, des jeunes enfants, les amener à apprendre, à comprendre, à s'interroger sur le monde qui les entoure. Euh, C'est quand même pas rien. Alors, avec un salaire à 1470 euros net en début de carrière, on ne peut pas dire que notre traitement il est à la hauteur des enjeux de notre métier. On a des indicateurs qui ne trompent pas. La profession, notre profession, elle, elle attire de moins en moins de monde. Il y a énormément de collègues qui demandent des temps partiels. Elles les demandent parce qu'elles ne peuvent pas tenir le coup autrement. Elles seraient en arrêt régulièrement, elles seraient crevées. Euh, et puis, euh, on a aussi euh, euh, beaucoup de personnes qui abandonnent, euh, abandonnent dès les premières années d'entrée dans le métier. Euh, soit euh, ce sont des jeunes qui euh, découvrent la vie active, ou alors ce sont des personnes qui ont une, ont une, une carrière avant et qui euh, rentrent dans le métier d'enseignant en pensant que ça va être super, qu'elles vont adorer, et ces euh, enseignantes sont très vite, euh, vite désenchantées. En tant qu'enseignant, je ne veux pas non plus oublier euh, mes collègues, les AESH, euh, qui accompagnent les enfants en situation de, de handicap dans nos classes. Euh, cette profession elle est particulièrement féminisée, encore plus que celle des enseignantes. Elles ont des contrats précaires et toujours à temps partiel imposés. Elles sont payées autour de 750 euros nets mensuels euh, et pourtant, euh, elles n'ont aucune reconnaissance professionnelle, alors qu'elles s'occupent d'enfants en situation de handicap parfois très lourds. Ces accompagnantes euh, sont très exposées au Covid, hein. pas de distanciation sociale possible. Elles vont, être, elles vont parfois être proches d'enfants tactiles, d'enfants qui ne peuvent pas porter de masque à cause de leur handicap, ou d'enfants qui vont refuser que l'accompagnante porte un masque, d'enfants qui vont beaucoup postillonner, qui vont les attraper, les toucher. Et la seule protection qu'aura donnée l'Éducation nationale contre les risques que le Covid leur apporte, c'est des masques là-bas. Rien de plus, pas de, de rien qui va les protéger concrètement, et elles n'ont pas eu non plus les primes Covid qu'on a pu toucher au moment de, du confinement. Pour toutes ces raisons, pour la modération de nos conditions de travail, pour une rémunération à hauteur de nos qualifications et de nos responsabilités, que je serai mobilisée du mars.